De fils comme ça, des, des, des, des, des restes de pelote, et vous avez un cordon. Un cordon, c'est un fil un peu épais en acrylique, donc on peut les utiliser pour nous faire un joli panier. On aura besoin d'un crochet. Je vais utiliser un crochet numéro 6. Vous aurez besoin de ciseaux, d'une aiguille et d'un briquet. Un briquet, le briquet, on va pouvoir brûler le bout de, de ce cordon, comme ça il ne va pas filer. Voilà, on peut commencer, on commence par faire un, un, un cercle avec ce cordon. On essaie de faire un, un cercle. Sur ce cercle-là, on va travailler. Donc voilà, et je, fais un, je prends mon fil, n'importe lequel ce que vous avez et j'ai fait un nœud j'introduis mon crochet dans le, le cercle puis dans le nœud que j'ai fait voilà et j'essaie de m'introduire le plus près du fil qui va vers la pelote donc euh, voilà j'introduis mon, mon nœud et je vais faire une maille coulée voilà je, je serre et là je vais faire une maille serrée une, une maille chaînette pardon et puis je vais faire 12 mailles serrées dans le cercle essayez de prendre tous ces fils avec vous ces bouts de fils avec vous voilà une deux trois donc pour la maille serrée, pour euh, ce, celles qui ne savent pas, j'introduis mon crochet dans le cercle, je fais un jeté, je prends le fil sur le crochet, je tire une boucle, je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. Ça c'est une maille serrée. Donc on compte 12, on a besoin de 12. On ne compte pas la première maille chaînette qu'on a fait. on va compter juste les mailles serrées. Donc, 2, 4, 5, je vais faire 6, 7 et 12. Voilà, donc je vais tirer sur le, le cordon, sur le cordon pour fermer un peu le cercle. Je vais tirer. Des deux C'est pas grave s'il nous reste ce bout de fil, on peut toujours la, le, le faire entrer avec une aiguille, comme on peut le brûler, le brûler et le coller au, au, au bas du travail. C'est pas grave. Donc, voilà, je vais fermer. Voilà, j'ai fait ma dernière maille serrée. On va prendre un marqueur pour marquer notre dernière maille notre, la dernière maille qu'on a fait. Donc ça c'est la douzième maille serrée, je vais la marquer comme ça, on n'oublie pas. Je vais aller sur la première maille serrée et je vais faire deux mailles serrées dans la première. Deux. Dans chaque maille serrée, on va faire deux mailles serrées. On avait 12, donc on aura 24 après. Voilà, on arrive à la dernière maille. J'ai fait une première maille serrée. J'enlève le marqueur. Je vais faire ma deuxième maille serrée. Je remets le marqueur à sa place. Donc, sur la dernière maille que je viens de faire. Donc, on a, on a commencé notre travail. On a fait 12 mailles serrées. Dans le premier tour. Le deuxième tour, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on avait premier tour, premier tour. On avait 12 mailles serrées. Le deuxième tour, qu'est-ce qu'on va faire? Sur chaque maille serrée, sur chaque maille serrée, chaque maille serrée, on va faire deux mailles serrées. Ce qui fait, ça va nous donner 24 mailles serrées au total. À la fin du tour, on aura 24 mailles serrées. Donc, on a fait, sur chaque maille serrée, on a fait deux mailles serrées. Le troisième tour, qu'est-ce qu'on va faire On va faire, euh, sur les 24 mailles serrées, on va faire, sur la première, une maille serrée, sur la deuxième, deux mailles serrées. Puis, on va faire sur la suivante une maille serrée, puis deux mailles serrées. Donc, c'est chaque maille, une maille, la première, une maille, et la suivante, deux mailles serrées, et la troisième, une maille serrée, la quatrième, deux mailles serrées, et on va continuer la séquence comme ça. Pour le quatrième tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une maille serrée sur la première maille serrée, une maille serrée sur la deuxième maille serrée, sur la troisième maille serrée, on va mettre, on va faire deux mailles serrées. Donc, la séquence, on, la, cette série, elle a changé. Là, on avait une maille serrée deux, et puis deux mailles. Là, on va faire une maille serrée, une maille serrée, deux mailles serrées. Et on va continuer comme ça. Une maille serrée, une maille serrée, deux mailles serrées. Donc, voilà. Le cinquième tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un, une maille serrée, une maille serrée une maille serrée donc sur la première euh, euh, maille on a, on va faire une maille serrée sur la deuxième on va faire une maille serrée sur la troisième on va faire une maille serrée et sur la quatrième on va faire deux mailles serrées donc la série encore elle a changé donc vous avez deux mailles serrées ici la séquence elle change après trois mailles serrées dans le sixième tour vous avez vous allez faire une maille serrée une maille serrée une maille serrée une maille serrée donc quatre fois et puis sur la cinquième on va faire deux mailles serrées comme ça on augmente pour que le pour que notre cercle pour que notre cercle reste bien plat bien plat c'est comme ça si vous augmentez plus vous allez avoir des ondulations ou des vagues si vous si vous si vous suivez cet ordre vous aurez un, un, un, un une base plate comme vous voulez. Donc, septième tour. Et c'est comme ça. Donc, la, la, la, la septième tour, on va faire 5 mailles serrées. Après, deux mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on va faire deux mailles serrées. C'est comme ça que ça va aller. Hein? Et ainsi de suite. Vous comprenez Donc, chaque fois, on augmente. Chaque fois, on augmente d'une maille, d'une maille. Donc et après deux mailles serrées et ensuite et on reprend ici quand on arrive ici à deux mailles serrées, après on reprend une maille serrée, une maille serrée, cinq fois et deux mailles serrées et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez la circonférence que vous voulez ou le diamètre que vous souhaitez et après vous arrêtez et on va faire le, euh, les mailles serrées pour augmenter, pour faire notre travail pour la suite. Quand on, quand on a la circonférence qu'on veut, après, on ne fait plus d'augmentation. On travaille juste les mailles serrées comme elles sont et ça va nous donner cette forme. D'accord. On se retrouve pour continuer. On va faire le troisième rang. On va aller sur la première maille. On va faire... Une maille serrée sur la deuxième on va faire deux mailles serrées la troisième on va faire une seule maille serrée sur la quatrième on va faire deux mailles serrées et on continuera comme ça une fois on met une, une seule maille serrée et la suivante on fait deux mailles serrées sur la même maille là j'ai fait deux donc la suivante je vais faire une seule maille voilà deux ici et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier point N'oubliez pas de prendre le cordon, c'est lui qui donne une rigidité à votre travail. Donc j'ai fait le tour du rang, la, la dernière maille, j'ai fait deux, deux, deux mailles serrées sur la et j'ai remis mon marqueur. Donc on, on commence le, le, le, le rang suivant, donc c'est le troisième je crois, donc on commence par faire trouvons par faire une maille serrée sur la première maille, une deuxième maille serrée sur la maille suivante et sur la troisième maille on va faire deux mailles serrées. Donc on va aller par faire une maille serrée, une maille serrée, deux mailles serrées, une maille serrée, une maille serrée, deux mailles serrées et ainsi de suite. Voilà, on a fini ce rond, donc euh, j'ai fini tout le tour, on va faire le rond suivant. Le rond suivant, on va travailler une maille serrée sur cette maille, une maille serrée, une maille serrée, donc sur trois. Sur trois mailles serrées, on va travailler une maille serrée sur chacune. Et puis sur la quatrième maille serrée, on va faire deux mailles serrées. Donc on va travailler une, deux, trois mailles serrées sur chacune de ces trois-là. Sur la quatrième, on fait deux mailles serrées. On continue comme ça. Donc, voilà, je, je travaille sur la première. Je vais faire je vais faire une maille serrée. La suivante, une maille serrée. La, la troisième, une maille serrée. Et puis sur la quatrième, je vais faire deux mailles serrées. Voilà, Donc, on, et on répète. On va faire une maille serrée sur chacune des trois mailles suivantes. Une maille serrée, une maille serrée, et puis sur la quatrième, on fait deux mailles serrées. Donc ce sont des augmentations calculées, parce que si vous augmentez beaucoup, votre travail va avoir des ondulations. Vous allez avoir... Euh, des vagues, il va, il va se tortiller comme ça, donc il ne sera pas joli, vous n'allez pas obtenir un travail plat. En tous les cas, maintenant si vous travaillez et que votre travail commence à, à, à être à s'endulé, à son vous pouvez tirer sur, sur votre cordon doucement, vous allez le sentir sous votre doigt. Vous, vous tirez, mais doucement. Si vous tirez beaucoup, regardez, il et, et va. <rire> Il va plus être plat, donc il faut qu'il reste plat. Serrez votre travail, serrez votre quand vous travaillez, serrez votre fil. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire Maintenant, on a fait trois mailles serrées et sur la quatrième, on a fait deux mailles serrées. Le rang suivant, vous allez faire quatre mailles serrées sur les quatre mailles les, les, sur quatre mailles serrées. Sur la cinquième, vous faites deux mailles serrées dans la même maille. Et ainsi de suite, et vous continuez le tour comme ça, en faisant comme ça, 4 mailles serrées sur chacune des mailles serrées, et puis sur la cinquième, vous faites deux mailles serrées dans la même maille, le sixième rond, et ainsi de suite, vous continuez sur le sixième rond, vous faites cinq mailles serrées simples, et puis sur la sixième, vous faites deux mailles serrées, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez la, la, la circonférence que vous voulez. Donc le, le diamètre du, euh, du, euh, du panier que vous voulez faire, euh, vous finissez votre la, la, le diamètre souhaité et on se retrouve. Voilà, on a fini. Voilà, c'est le, le diamètre voulu pour moi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire euh, Je suis arrivée euh, à la dernière maille. Voilà, je suis au début du, du rond. Donc, j'ai changé de crochet. J'ai pris un crochet plus plus petit pour que mon travail soit serré, parce que là, je vois qu'il n'est pas très serré, mais là c'est pas grave, mais pour le reste, il faut que ce soit bien, que ça tienne bien. Donc euh, le crochet, je dois serrer un peu mon travail. On va faire des mailles serrées, mais là, on va travailler, vous voyez la maille, elle a deux brins celui-là et celui-là, c'est un V, vous avez un V. Nous, on va travailler sur le brin qui est vers l'intérieur. Cette face-là, ça va être l'extérieur. Regardez, cette face-là, la face-là, ça va être l'intérieur. Elle, elle va se retrouver à l'intérieur de notre travail. Donc, vérifiez votre travail et on continue. Donc, on a dit, on va faire des mailles serrées, mais en prenant un seul brin, un seul fil. Parce que vous avez le V, comme on a dit, vous avez le V, on va prendre celui-là, donc on s'introduit ici et on va travailler. Il n'y a pas d'augmentation, sur, sur chaque maille serrée, on va faire une maille serrée. On va faire cette, cette façon de travailler les, les mailles serrées que sur un brin, juste pour, juste pour ce rond. Les autres ronds, on va travailler la maille serrée normale. Une fois fini ce rond, on va on va continuer sur, sur faire des ronds de mailles serrées sans augmentation et sur les deux brins. Vous prenez les deux les deux fils. Donc voilà euh, ma dernière maille et je vais sur la suivante. Je travaille en je m'introduis sous les deux brins, les deux, les, le V, le V là, je m'introduis en bas en dessous et je fais ma maille serrée en, en tirant toujours avec moi le cordon donc on continue à travailler le tour avec des mailles serrées donc on continue vous faites vos tours jusqu'à la hauteur souhaitée voilà j'ai fini pour moi pour c'est la taille que je veux donc j'ai crocheté 2, 4, 6, 8 ronds de mailles serrées et donc je peux arrêter là. J'arrête, je, je, peux, je peux couper le fil ici. Si je veux faire un panier, si vous voulez faire un petit panier comme ça, je peux couper, je peux couper ce cordon, je ai plus besoin. Donc je le coupe, j'enlève, je peux enlever ce, ce marqueur. Mais je garde mon fil parce que je vais travailler avec pour pouvoir faire un endroit où mettre un petit ruban si je veux. Si vous voulez arrêter votre panier comme ça, c'est bon, vous pouvez l'arrêter. Donc pour ce cordon, pour qu'il ne file pas, je vais le brûler un peu et le faire entrer à l'intérieur. Attention, il est chaud. donc il est collé là il se colle parce que c'est de l'acrylique donc je l'ai brûlé maintenant on ne peut plus l'enlever il est collé et on peut continuer notre travail je vais commencer par faire une maille chaînette je saute une je saute une maille et je vais sur la suivante et faire une bride une maille chaînette je saute une maille je Vais sur la suivante et faire une bride. Une maille chaînette, vous faites une maille chaînette ici et sur la euh, et sur le tour là, vous, vous sautez une maille. On laisse une maille, on va sur la suivante, on fait une bride, une bride, on fait un jeté, on introduit le crochet dans la maille, on tire une maille, on tire une maille, donc, et je, je fais un jeté et je laisse tomber deux, deux mailles, un jeté et je laisse tomber les deux autres. Donc voilà, je fais un, une maille chaînette, je saute une maille, je vais sur la suivante et je fais une bride. Donc je fais une maille chaînette, je saute, je saute une maille chaînette sur le, le, le, le, le panier, et je fais une bride. Voilà, continuez, vous faites une maille chaînette. Et vous sautez une maille. Et vous sur la suivante, vous faites votre bride. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire un autre tour de maille serrée Ou bien juste arrêter le travail après ça, c'est bon. Une fois terminé votre travail, vous cachez les fils. Donc euh, il me reste ces deux fils là, j'ai fait un nœud et vous coupez, je vais couper ce fil là, et puis couper le cordon, là, le cordon pour qu'il ne file pas, je brûle la pointe, et je et j'appuie je comme ça, ça y est, elle est collée maintenant, donc Voilà. Voilà notre travail terminé. J'espère que vous avez appris quelque chose.